Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Writer Draw. Nous allons voir comment accrocher une flèche à un point précis d'une image. Insérez l'image dans Draw. Cliquez dans la barre d'outils pour afficher les fonctions pour les points de collage. Sélectionnez l'image. Sélectionnez « Insérer un point de collage ». Le curseur se transforme en plus ou en croix. Cliquez dans l'image à l'endroit désiré. Par exemple ici, le point de collage a été inséré. Sélectionnez l'outil connecteur avec flèche. Dessinez depuis ou vers le centre de collage, le point de collage. la flèche est collée à l'image. Il est possible de modifier la flèche. Clic droit Ligne, par exemple pour avoir la flèche de l'autre côté. Ou changer la couleur et l'épaisseur. Sélectionnez le tout, puis copier dans Writer. Les objets ont été groupés. On peut entrer dans le groupement pour modifier chaque élément. Clic droit, puis Entrer dans le groupe. Chaque élément peut être déplacé, modifié. Cliquez en dehors pour quitter le groupe.